L'antibiorésistance, c'est un problème qui est déjà présent, mais qui est en devenir. C'est le fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, et ce, de manière de plus en plus fréquente. Donc Aujourd'hui, on parle vraiment d'un problème qui est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des fléaux majeurs du XXIe siècle, puisque on a à peu près... 10 à 12 000 personnes par an en France actuellement hein, qui, qui décèdent euh, euh, des suites d'une infection qu'on n'arrive plus à traiter euh, par les antibiotiques. Et euh, voilà, dans, dans, les, dans, les prochaines, dans les prochaines années, ça ne va faire qu'augmenter. On parle d'environ 1 million de personnes euh, par an à l'heure actuelle et euh, ce chiffre est euh, voué à, à augmenter. Donc, en fait, euh, quand j'ai commencé à travailler euh, pour ce livre, j'ai commencé il y a six ans à travailler sur des virus qu'on appelle des virus bactériophages parce qu'ils ont la possibilité de manger euh, des bactéries. Euh, et donc, ces virus, ils ne sont pas nouveaux. On les connaît depuis le début du XXe siècle. Et ils ont commencé dès le début à être utilisés euh, en thérapie, justement euh, pour pouvoir euh, traiter des infections bactériennes. Donc, ils ont peu à peu euh, disparu euh, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, notamment, mais pas que, euh, en raison euh, de la découverte puis de la possibilité de produire euh, les antibiotiques à partir des années 40. Euh, ils ont continué à exister euh, ces phages euh, dans euh, l'ex-URSS euh, où ils sont toujours développés aujourd'hui, où on peut les acheter en, fait, en pharmacie. Et maintenant, on, de nouveau, on s'intéresse en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, on s'intéresse de nouveau à, à cette thérapie phagique, à l'utilisation de ces virus pour soigner les infections bactériennes, parce que là, on voit bien qu'on arrive à un moment où il va falloir trouver des solutions. Voilà. Et donc, l'idée depuis six ans, ça a été de suivre en fait, les différents acteurs qui euh, participent au développement de cette thérapie phagique donc ça a été des personnes malades, des chercheurs et des chercheuses dans les laboratoires, des médecins et des infectiologues dans les dans les hôpitaux, mais aussi euh, les personnes qui travaillent dans les agences de réglementation, euh, mais aussi les rapports euh, des différentes instances euh, comme l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et donc il a fallu regarder un peu euh, tous ces savoirs qui sont produits en fait sur les virus, sur les bactéries, sur l'antibiorésistance euh, pour essayer de comprendre euh, comment cette thérapie phagique se redéveloppe euh, aujourd'hui. Et ce qui a été très intéressant, avec une approche d'anthropologie des sciences, ça a été vraiment d'aller voir, y compris jusque dans les laboratoires, euh, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un virus Qu'est-ce que c'est qu'une bactérie euh, Comment ils interagissent ensemble Comment les chercheuses et les chercheurs euh, analysent un peu leurs interactions Et ça a été très intéressant de regarder ça, parce qu'en en fait... Euh, on considère aujourd'hui, y compris dans la réglementation, euh, les phages euh, comme des ersatz d'antibiotiques, puisqu'ils sont censés faire la même chose, vu qu'ils sont censés tuer des bactéries, bah, on les considère et on les, on les réglemente de la même manière. Mais quand on va dans les laboratoires et quand on suit le travail de tout le monde, on se rend compte que euh, s'ils si peuvent faire la même chose, d'abord ils peuvent faire aussi plein d'autres choses, donc il faut regarder et être un peu prudent euh, sur ce qu'on fait. Euh, et puis surtout, en fait, ils peuvent le faire de manière très différente et euh, ces rapports qui sont très spécifiques entre les phages et les bactéries ils ouvrent une nouvelle conception en fait de l'infectiologie, une nouvelle façon de concevoir comment on pourrait traiter ces infections bactériennes. Donc l'idée d'arriver avec l'anthropologie des sciences, hein, c'est vraiment de regarder au plus près la constitution des savoirs, donc vraiment ce en fait la science en action et pas uniquement la science faite, donc pas uniquement en fait ce qui est écrit dans les, dans les, dans les manuels ou dans les articles scientifiques, mais vraiment d'aller voir dans les laboratoires ce qu'il se passe. Et ça c'est une, une, une méthode que j'applique depuis la thèse, qui est pas nouvelle, hein, c'est vraiment le domaine de ce qu'on appelle les science studies, euh, donc les études sur les sciences. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des pratiques et de regarder comment les chercheuses et les chercheurs parlent et agissent avec les microbes. Et quand on regarde d'un petit peu plus près euh, ce qui se passe dans les laboratoires, euh, on voit qu'on peut un tout petit peu déchanter sur le... le, le le grand récit habituel sur les sciences, et en fait, ce qu'on voit quand on travaille avec les microbes, euh, d'abord c'est de l'invisible, donc ça implique euh, tout un tas de, de savoirs et de savoir-faire qu'il va falloir apprendre, des postures du corps, des façons de, de, de, de, de, euh, de rentrer, de sortir des laboratoires, des façons de poser les questions de recherche, etc. Et donc ce qu'on voit dans les laboratoires, c'est pas vraiment le contrôle et la maîtrise que les humains pourraient avoir sur les microbes et donc qu'ils pourraient plier à leur volonté pour tuer des bactéries, ou pour faire euh, tout un tas d'autres choses. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de remédiation avec les microbes. Ce qu'on voit dans les laboratoires, c'est beaucoup plus des ajustements et des négociations. Il faut vraiment apprendre euh, à travailler avec ces micro-organismes, à comprendre comment ils fonctionnent et on se rend compte qu'on euh, on peut pas leur faire faire exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est un point qui est capital parce que quand on veut les utiliser ensuite en société, quand on veut vraiment travailler... Et faire travailler ces microbes, il faut avoir à l'esprit justement ce, ces pratiques qui nous montrent tout autre chose que ce qu'on peut voir avec euh, normalement ce qu'on appelle en gros le discours dominant, le naturalisme en gros, hein, qui est vraiment cette espèce de conception d'une nature qu'on pourrait, enfin qui serait extérieure et qu'on pourrait mettre sous le microscope justement, regarder euh, et finalement euh, euh, sur laquelle on pourrait agir à notre guise. Donc, ça, vraiment, l'anthropologie des sciences, notamment. Et dans les laboratoires et dans les hôpitaux, quand on va voir un peu comment les gens travaillent, on se rend compte que ce n'est vraiment pas le contrôle qui est premier, c'est plutôt ce que je vous disais, cette histoire d'ajustement, de négociation. Euh, et ça, c'est capital, donc, quand on veut ensuite utiliser, notamment, euh, les euh, virus bactériophages pour traiter euh, des infections bactériennes. Et là, on arrive sur, euh, si vous voulez, euh, un autre aspect du livre, euh, qui est, euh, et c'est pour ça que c'était très important de l'écrire euh, à ce moment-là, euh, la thérapie phagique, pour l'instant, elle en est au début, même si ça fait 100 ans qu'elle existe, bizarrement, elle en est au début. Euh, et donc, c'est un moment assez précieux, puisqu'en général, euh, les, les sciences humaines arrivent souvent après la bataille dans le développement des innovations, et notamment des innovations biomédicales, et là, c'est un moment où on peut encore agir. Et donc, où on peut encore développer euh, des études interdisciplinaires, euh, où on va regarder quelle serait peut-être la manière la plus juste et la plus ajustée euh, aujourd'hui d'utiliser cette thérapie phagique Et c'est là qu'il y a vraiment un aspect politique extrêmement euh, important, et c'est là, euh, si vous voulez, que d'autres aspects de, de l'anthropologie des sciences et des, des science studies jouent un rôle, euh, c'est de montrer justement les écueils euh, qu'on a déjà eus eu, euh, par le passé, euh, et donc d'utiliser un petit peu tous ces savoirs-là euh, pour proposer autre chose. Donc dans le cas de la thérapie phagique, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire grosso modo que euh, on a eu les antibiotiques et aujourd'hui si on a l'antibiorésistance, c'est pas uniquement comme c'est souvent dit parce qu'on utilise les antibiotiques mal en santé humaine, parce que les médecins prescriraient trop ou parce que les, les, les personnes malades les prendraient mal. Alors effectivement, à un moment donné, il y a eu une surprescription. Ça a été un peu ce qu'on appelait la magic boulette de, de, de, de, de, la, de la médecine du 20 siècle. Hein, les antibiotiques, ça a été fabuleux. Euh, mais le vrai problème des antibiotiques et le fait qu'on arrive à un phénomène aussi massif d'antibiorésistance, ça, c'est davantage dû à l'utilisation qu'on a pu faire des antibiotiques en dehors de la santé humaine. Et notamment dans les élevages, dans les cultures, partout sur la planète, à des échelles complètement délirantes. Or, justement, c'est ce que je vous disais, l'anthropologie des sciences montre que bah, les microbes, en fait, on ne peut pas leur faire faire ce qu'on veut. Ces microbes, ils ont réagi à cet afflux massif et à cette pollution en fait chimique qu'étaient les antibiotiques déversés à grande échelle partout sur la planète. Et donc, voilà, ils se, sont, euh, ben, ils se sont mis à se défendre, ils sont mis à résister, ils ont acquis leur gène de résistance, ils se les passent entre eux. Et donc là, on a vraiment une crise écologique en fait, euh, c'est-à-dire que c'est une crise sanitaire qui est vraiment liée euh, à un problème écologique. Et donc la réponse qu'on doit avoir avec les, les, les virus bactériophages, elle doit être attentive à ça. Elle doit être attentive au fait qu'on doit pouvoir soigner le plus de gens possible. Donc on doit avoir un modèle qui permette de placer le plus de gens sous thérapie phagique si le besoin s'en fait sentir dans les prochaines années. Et en même temps, on doit avoir une thérapie qui doit être très attentive à ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites avec les antibiotiques. D'autant que là, en plus, on parle de virus. Alors, ils sont complètement inoffensifs pour les humains, mais on ne sait pas, si on se met à les déverser à, à, à, à, en masse dans les environnements, on ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Donc voilà, ça c'est toute la trame un peu que j'essaie de, de, de, de, de, de reproduire un peu dans l'ouvrage, donc avec l'histoire des antibiotiques, l'histoire de la thérapie phagique, ce que les, les, les, les médecins et les infectiologues veulent faire aujourd'hui avec ces phages, euh, mais aussi eh ben, ce qui résiste. Et ce qui résiste c'est quoi Eh bien c'est effectivement ce qu'on appelle l'infrastructure antibiotique, mais c'est aussi plus globalement en fait, un modèle de production des médicaments euh, qui est complètement hérité, d'ailleurs, desquels les antibiotiques ont largement participé, hein, ont largement participé. Euh, un modèle qui est fondé principalement sur le profit, euh, avec aujourd'hui en plus, si vous voulez, une, une hyper financiarisation euh, de euh, la Big Pharma. L'idée, clairement, ce n'est plus un secret pour personne, ça n'est plus de soigner des personnes, c'est vraiment de faire du profit. Euh, donc on a délaissé justement... Euh, les anti-infectieux, euh, dès qu'on a eu trouvé les antibiotiques, on s'est plus intéressé aux maladies chroniques parce que là, on peut mettre les gens sous traitement toute leur vie, donc c'est plus rentable. Euh, et donc là, on a aujourd'hui cette Big Pharma euh, où tout est fait pour aller contre ce que voudraient faire en fait les, euh, les, euh, les, les médecins et les chercheuses et les chercheurs aujourd'hui avec euh, ces euh, virus bactériophages. Donc en gros, euh, on arrive, c est, c est, je reviens sur cette bifurcation, on est à un moment où pour caricaturer, mais pas tant que ça, on a un peu deux modèles qui pourraient se mettre en place. Le premier, qui est celui classique, start-up, big pharma, et donc des start-up qui travailleraient sur les phages. Puis quand ça marchera et que ce sera en place, la big pharma qui rachètera les start-up et qui pourra donc produire et utiliser ces phages, euh, soit en masse, et là on retombe sur des problèmes écologiques, euh, qui étaient celui des antibiotiques, soit euh, au cas par cas, mais en vendant ces traitements très chers, et donc en permettant pas l'accès aux soins. Et l'autre alternative, qui au départ était un peu un vœu pieux quand j'ai commencé à travailler sur les phages, je me disais, mais voilà, comment on peut faire pour qu'autre chose existe Il se trouve qu'ils étaient déjà tous au travail, tous et toutes au travail. Et donc il y a une alternative qui commence à se développer, qui a commencé un peu en Belgique, en Suisse, en France, et qui consiste en fait à développer quelque chose qui nous paraît complètement hallucinant aujourd'hui, mais qui est un modèle de production publique de cette thérapie phagique au sein des hôpitaux. Et là, en ce moment, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se passer au sein des Hospices Civils de Lyon. Et là, on a, on a vraiment, si vous voulez, un moment très important, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit le livre de cette façon-là, pour finir sur ce modèle, parce que là, on parle vraiment de santé, de bien commun, et on parle d'un modèle qui pourrait à la fois prendre en compte des considérations d'accès aux soins, en permettant, en fait, des traitements abordables, mais aussi qui pourraient prendre soin justement des, des écosystèmes en, on va dire, en régulant, en, en, en essayant d'être extrêmement attentif à la façon dont on va utiliser ces virus bactériophages aujourd'hui.